This is the Week of Languages. My name is Sylvia and I come from Kenya. I'm the English language assistant uh, this year at the college. And do you like this job? mm yes it's quite interesting uh, interacting with uh, young students so it's uh, I can say I like it <laughs> The girls' names, beginning with the letter L. Cabra. Pizza. Taco. tag. Okay, Gabrielle Orange. All right. Emotions? Imagine hola hola cómo te llamas me llamo enrique y soy el asistente de español ¿Qué es, qué es hoy Bueno, hoy hicimos un taller de alebrijes mexicanos. L'idée es de finir con como que un de con cartón y la peinture. <tose> Euh... Nous on a ouais. avec oui, ça là. Ouais, allez, en quand même Allez, dépêchez-vous. Non, non, elle est il là. Elle euh, est là. Ouais, allez, ça fait sur bon, Ah oui, c'est fait le 7. Il fait Donc, en fait, il faut trouver. On débute à une minute pour trouver le bon alors cette semaine c'était la semaine des langues. Est-ce que vous êtes allé à la cantine déjà Oui. Ok, quel repas vous a le plus plu L'espagnol. L'espagnol, c'était quoi Et le menu anglais c'était quoi D'accord. Est-ce que vous êtes allé sur des ateliers Oui, le karaoké. Le karaoké, la danse espagnole. Ah oui, la danse espagnole. Что ты